Poser une expérience unifiée, uniforme à tous les collaborateurs qui entrent chez Franprix dans nos magasins, afin d'aider nos directeurs à les intégrer correctement. L'impact, il a été assez grand parce qu'il a permis déjà, effectivement, à tous les collaborateurs euh, de vivre euh, cette expérience de manière complètement euh, gamifiée, complètement ludique aussi digitale et, euh, et, et innovante. Et L'impact, c'est qu'avant, euh, chez Franprix, on avait euh, des collaborateurs qui mettaient euh, parfois fin à leur période d'essai, puisqu'ils ne voulaient pas rester dans nos magasins, en partie pour des raisons euh, d'intégration. Et on a réussi à diminuer euh, ce taux de perte des collaborateurs d'environ 30%. Je pense le fait d'avoir fait participer un directeur de magasin, c'est vraiment euh, d'avoir investi et proposé à l'exploitation, en, en tout cas euh, au, au terrain et aux opérationnels, de participer de manière euh, active à ce projet. C'est ça qui a fait le succès du, de l'outil.